Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au Son ne Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons lire. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre, psaume chapitre 100, nous lisons la parole du Seigneur, psaume chapitre 100, nous lisons la parole du Seigneur. Poussez vers l'éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre.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 Toujours rêve. Elle... le Dieu vivant, toi qui domines sur toutes choses, mon Sauveur. Et la Bible nous fait savoir que tu appelles les choses qui ne sont point comme si s'ils sont, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. En dehors de toi, il ne peut pas y avoir un autre Dieu. Dieu, le seul et l'unique, mon sauveur. Nous te remercions pour le privilège de pouvoir te louer, toi, l'unique Dieu, le seul et véritable, mon sauveur. Quelle grâce et quel privilège, mon béni, aimé Père, Saint, Dieu, -Oui, de pouvoir te servir, toi, qui es le Dieu tout-puissant. Merci aussi pour le salut que tu as accordé à mes frères et mes sœurs, au oh Dieu, à ce peuple que tu, tu es toi-même choisi, Père, pour pouvoir le conduire encore dans ce temps du soir, dans ce temps où nous vivons aujourd'hui, Père Tubissant, où nous pouvons voir la débâcle de ce monde, mais tu es toujours présent, mon Sauveur. Merci pour ce que tu fais dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de nos enfants, nos petits-enfants, béni, de Père saint Dieu, dans la vie de ce peuple qui qui s'est choisi à pouvoir marcher avec toi, mon béni, aimés Père saint Dieu, et qui prend plaisir réellement, Père Tubissant, entre dans ta maison, à pouvoir écouter ta parole, à pouvoir s'accrocher, Père Saint-Dieu. Je te loue de tout mon cœur pour cela, mon sauveur. Merci aussi pour tous ceux qui sont dans différents pays, en connexion, en ces lieux. Père, nous pensons aussi à tous nos frères qui sont dans différents coins, différents endroits, qui te cherchent aussi de tout leur cœur, qui veulent aussi, Père, au oh Dieu, s'accrocher aussi à toi, béné Père Tu es celui qui au tout pu à toi aussi, béné Père à Père, accorde la grâce aussi de revenir aussi à toi, Père. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci aussi pour le chant et les cantiques que tu as Inspire encore en ces lieux, Père, pour tous les enfants qui se mettent ici devant pour te louer, Père. Et nos sœurs aussi, Père du Puissant, qui sont là pour te chanter tous les jours de la réunion, Père Saint-Dieu. Les instrumentalismes dans chaque frère à son point du devoir, Père Saint-Dieu. Je te loue pour cela. Sois béni, Père Saint-Dieu. Souviens-toi de chacun d'eux, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur, de sauver Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit béni, notre Dieu, qu'il soit vraiment glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Oui, c'est merveilleux de pouvoir connaître ce Dieu et de surtout aussi de pouvoir avoir la grâce d'être conduit par lui comme ce peuple d'Israël, qui avait ce privilège de pouvoir réellement voir leur Dieu en action par rapport à à ceux qui les avaient euh, enfin, gardés en esclavage pendant des, des années et des années et qui n'avaient que simplement des, des divinités en représentation des animaux et des têtes de statues ainsi de suite. Et, mais eux, ils pouvaient avoir la certitude qu'ils avaient un Dieu qui était vivant et que ces dieux-là euh, pouvaient parler, ces dieux-là pouvaient aussi agir parce qu'il leur a démontré effectivement qu'ils pouvaient sortir effectivement de l'esclavage, sous la conduite, enfin, sous l'emprise effectivement d'un roi aussi puissant, avec une armée aussi puissante, mais sans qu'il y ait en fait une flèche qui soit tirée, même pas une arque, quelque chose comme ça, mais simplement par la puissante main de ce Dieu. Quel privilège aussi pour eux qu'ils avaient, ils pouvaient glorifier Dieu en disant que c'est vraiment le Dieu de nos pères. Les dieux d'Abraham, les dieux le dieu d'Isaac et de Jacob. Ils avaient donc aussi cette assurance que c'était leur Dieu. Et ce Dieu aussi, il fait la même chose aussi hein, jusqu'à ces jours réellement aussi. Et comme ce que nous avons entendu aussi dans la parole aussi pour quoi, toujours nous rassurer que vraiment qu'il a sa façon de pouvoir faire les choses la bible nous fait savoir qu'il a jeté le regard parmi les nations pour chez joindre milieu d'elle un peuple qui est à lui qui porte véritablement son nom et, et là nous voyons qu'effectivement que il est vraiment venu parmi les nations donc il a vraiment agi pour que qu'il puisse avoir son peuple à lui qui lui fait qu'il l'a fait sortir effectivement et nous avons aussi euh, cela comme euh, certitude que comme aussi le peuple d'Israël pouvait le voir aussi en action, effectivement aussi, lorsqu'il leur a fait sortir de l'Égypte, nous également aussi, nous devons avoir la certitude que nous pouvons le voir aussi en action dans notre vie. Et puisqu'il a dit que le monde ne me verra point, mais, mais vous, vous me verrez aussi. C'est pour ça que nous sommes accrochés à, à ces dieux d'une manière tout à fait euh, psychologique comme les gens peuvent penser qu'on se fait une représentation d'une un, divinité, d'un Dieu comme ça. Non, nous sommes accrochés à ce Dieu parce que nous le connaissons. Et ce Dieu s'est fait connaître aussi à nous et il s'est présenté à nous aussi comme étant notre Dieu. C'est pour ça que nous ne perdons pas courage, même lorsque nous traversons des moments tellement difficiles, mais nous savons qu'il il vit pour les uns effectivement, les autres, il est uh, historique effectivement que oui, il y a eu un, un un, un, un, un Seigneur Jésus, un, un, un enfant qui était né, effectivement, Marie un peu. Ils ont eu à pouvoir apprendre cette histoire-là. Alors, c'est resté dans la pensée comme, comme en fait une, une sorte d'histoire qui, qui se raconte, effectivement, et que, comme, effectivement, on dit que euh, l'Europe et les autres, effectivement, sont des pays euh, chrétiennes, donc, il y a eu cette, cette pensée chrétienne, donc, chrétienne parce que, bon, il parle, effectivement, des choses qui se sont passées, donc, dans la Bible, en représentant simplement selon aussi la tradition. Donc, les gens se considèrent comme étant des chrétiens par rapport, effectivement, aux bouddhistes, effectivement, aux, aux, aux musulmans qui, effectivement, aussi se réfèrent à, à leur histoire, histoire effectivement, du Coran. Mais là, effectivement, que, donc, les gens se sont donc dotés d'une idée, d'une pensée, effectivement, chrétienne. Parce que, vous voyez, le, le, au mois de décembre, effectivement, le 25 décembre, ils doivent fêter euh, Noël, effectivement, parlant, effectivement, de la naissance, effectivement, de... de, de, de l'enfant Jésus, comme ils le disent, effectivement, et puis euh, aussi avec Marie, et puis bon, avec tous ceux qui se réfèrent, en fait, ainsi de suite. Donc, mais il, il est important que nous ne soyons pas euh, comme ces personnes-là qui, eux, ont une pensée religieuse. Pensée religieuse de qui, de ce Jésus, effectivement, dont il parle en réalité, mais vous et moi, nous devons avoir quelque chose sur lequel nous pouvons nous dire que, mais ceci est vrai, c'est pas une histoire, mais c'est une réalité. Vous pouvez vous promener dans la rue, effectivement, dans, dans nos rues ici, vous poserez la question, effectivement, à, à une personne, il va dire, oui, certainement que euh, Dieu existe, parce que, bon, dans l'église catholique, on nous a parlé, comme nous étions petits, effectivement, nous allons à la messe, et ceci et cela, ils n'ont que cette pensée-là effectivement que oui, euh, Jésus existe effectivement, mais vous ce n'est pas ainsi, ça, ça ne doit pas être ainsi effectivement, ça doit être une réalité, et que quand vous parlez avec la personne, vous avez cette assurance que ce Jésus-là n'est pas vu par toi comme lui, parce que s'il est vu par toi comme lui, il y aura toujours une incertitude, on pourra te bouger quelque part. Mais quand toi, tu as la certitude parce que tu l'as aussi rencontré, parce que tu le connais aussi. Donc tu parles de Jésus, pour lui, il est historique, mais tu parles de Jésus qui, pour toi, il est vrai, et qu'il est venu, il est, il est vraiment venu, et qu'il vraiment, il m'a sauvé parce que le salut n'est pas simplement quelque chose que j'ai appris. Donc le salut est la chose que j'ai expérimenté, en fait. Donc je, je vous parle effectivement que ce qu'on nous a dit, ce que la Bible a dit, C'est pas un livre d'histoire, mais ce que la Bible a dit, il a, il a rapporté la réalité. Parce que la Bible dit quelque part, dit, à ceux qui l'ont reçu. Ah, C'est vrai, on peut toujours répéter. Mais il dit, mais moi, je l'ai expérimenté. Parce que moi, je l'ai reçu et j'ai expérimenté aussi une nouvelle naissance. Et comment cela, madame Mais hier, j'étais comme ça, j'étais comme ceci, j'étais comme cela. J'avais peur de ce qui se passe, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Donc quand même une situation devient difficile, j'ai un appui sûr et certain. Pas idéologique, mais, mais vraiment un appui certain. Dans tous les chemins que je passe. Oh Certainement, c'est vrai, les gens disent qu'on ne peut pas voir, effectivement, ce qui va arriver, effectivement. Moi, je ne m'inquiète même pas de ce qui peut arriver. Non, non, je suis sûr et certain qu'il y a toujours quelqu'un avec moi. Je n'ai pas à aller faire comme ils disent effectivement que la méditation astrale pour trouver la paix de l'intérieur. Je n'ai pas besoin de méditation astrale, non. Alléluia. Gloire à Dieu, moi j'ai quelqu'un. Alléluia. Et c'est quelqu'un est toujours présent avec moi. Oh, que je passe au travers des vallées, il est là. Que je sois au-dessus des montagnes, il est là. Que ce soit mon frère et ma soeur, le Jésus que j'ai reçu, il ne m'a jamais abandonné. Oui, monsieur. Et je parle avec l'assurance qu'effectivement, que mon Jésus, il est vivant. Alléluia. Tu dis, je glorifie Dieu de la grâce qu'il nous a accordé les hommes d'avoir la Bible. Et c'est par la Bible que je connais maintenant Dieu. Donc pour toi, ce n'est pas un livre historique. Pour toi, c'est le livre de ta vie. Dans lequel, effectivement, vous savez, c'est là que tu peux même dire à une personne, il dit, c'est par là que Dieu m'éduque. Ah ben oui. C'est par là qu'il m'instruit. Il me prend. Et oui, mon frère et ma soeur, Dieu le fait pour toi, pour chacun de vous. Il ne te prend pas en groupe, mais il te prend individuellement. Il te met à part. Même pour l'habillement, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui t'éduque. Il t'éduque comme ça, parce que c'est lui qui te convainc. Tu dis, mais c'est vrai, Seigneur, je n'avais pas vu cela. C'est pas un homme qui peut te convaincre. Non, Monsieur. je ne fais pas des exercices non, non, non plus pour arriver. Non, non, non, non, non, je suis seulement dans une position telle que, fais ce que tu veux, et il le fait. C'est pour ça qu'il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait tellement plus grand. Et, et, et puis, vous savez, les, les hommes ont tendance à pouvoir dire, oui, mais, mais c'est vrai, voici que les prêtres, quand nous étions avec eux, ont nous obligé à faire ceci. Et c'est cela qui tue les gens. Ah bien sûr, tu sais, j'ai toujours eu à pouvoir répéter ici. Les gens me disent, mais on connaît ce qu'ils disent. Mais j'ai toujours eu à pouvoir répéter. N'ayez jamais une pensée comme quoi que Dieu vous oblige. Non pour que vous puissiez bien comprendre cela. Parce que, oui, de, c est, c est, c est, oui tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il dit, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Pour que vous puissiez bien comprendre les choses, effectivement, hein, dans, dans ce que Dieu a haï à, à pouvoir nous dire, qui fait que c'est difficile. Bon, vous savez, nous avons lu ça dans Marc. C'était euh, hier ou avant-hier, je pense que c'est là. Alors, c'est un, un scribe, parce qu'il venait de répondre au Sadduceyat, et Sadducéen. N'ont pas pu pouvoir répliquer, donc comme il dit, leur bouche était fermée. Et puis c'est comme ça qu'un scribe qui vient, qui dit Mais euh, maître, dis-nous quel est le premier, ou le plus grand de tous les commandements Parce que nous avons lu les dix commandements. C'est les premiers jusqu'à la fin, effectivement. Alors, c'est comme une contrainte que Dieu nous dit. Alors, nous voulons savoir lequel on peut dire. Bon, si on le fait, et bien évidemment, on, on est en ordre avec Dieu et tout sera bien parfait. Il dit voici le premier. Alors, on attendait, peut-être que tu ne tueras point. J'ai envie de tuer, mais on me retient pour tuer. Ah ben oui, quand vous avez un ennemi qui vous a fait souffrir, vous sentez le désir de pouvoir l'éliminer sur la terre. Mais quelque part, on dit, si tu dis où tu vas prendre un problème. Elle dit, on m'empêche, la pression est là. Mais elle dit, mais voici donc le, le premier, donc celui qui est le plus grand. Il dit, écoute oh Israël. L'éternel, notre Dieu, il est l'unique. Et puis, alors, bon, j'ai dit, j'attends, mais, mais l'unique, c'est vrai. Il est. Mais alors qu'il dit, mais, ah, tu l'aimeras de tout ton cœur de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. Et puis, il dit, voici donc, un second, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis, il s'est arrêté. Mais vous savez ce que ça veut dire Mais ça résume tous les commandements. Ah oui Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne voudras jamais le tuer. Vous voyez, frère la parole de Dieu n'est pas compliquée. Elle est tellement si simple qu'effectivement, que les gens cherchent des complications. Dieu nous a montré qu'en fait, ce que Dieu nous veut, c'est toujours notre bien. C'est aux hommes, effectivement, que voient se mettre la complication. Si nous pouvons simplement comprendre les choses que Dieu nous dit, alors nous serons vraiment... C'est la manière dont on perçoit les choses de Dieu. C'est la manière dont on perçoit la parole de Dieu. Et vous voyez que même quand le Seigneur nous parle, et que la plupart du temps, nous nous éloignons davantage, effectivement, nous voulons faire, c'est Dieu ne t'abandonne toujours pas. Amen. Non, il ne t'abandonne pas. Regardez à quel point nous sommes têtus. Mais tous, frère, hein, c'est tous, chacun de nous ne peut pas dire, moi je suis obéissant jusqu'au bout, et ceci et cela, tout est par grâce, frère. Oui. Vous savez, chacun de nous est aussi têtu et désobéissant. Mais la grâce divine de Dieu fait qu'effectivement, non, Jésus-Christ, notre Seigneur, il est bon. Vous savez, frères et sœurs, si ça ne dépendait que de Dieu lui-même, dans sa divinité telle qu'il est, personne ne peut vivre. Non? non Non, non, non, Mais regarde, frère, quand toi et moi nous faiblissons et que nous faisons ce que Dieu ne veut pas que nous faisons vain la mort devait tomber il y a quelque chose qu'il retient mais c'est vrai frère et ça soyez en sûr et reconnaissant il voit le sang mais c'est le sang de quelqu'un c'est pas le sang d'un animal parce que vous savez le sang d'un animal n'apaise pas vraiment la colère de Dieu mais c'est la vérité, vous dites mes frère, mais non frère, non, parce que ça couvrait simplement le péché, aussi longtemps que les péchés là en dessous, mais la colère est là, sûr. Oh, oui, oui, oui, c'est pour ça que on dit que le sang de taureau et de bouc, ça ne pouvait pas, mais non, mais ce sang-là, c'est le sang de celui dont Dieu a parlé. Il a dit... Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Donc c est, c est la, nous l'avons vu avec vous dans les scènes d'écriture. Hein. Finalement, mais quand bien même il est venu vers le prophète, effectivement, le prophète tremblait. Et lui dit, mais non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Il voulait l'induire, effectivement, comme ça. Bon, ce n'était pas, pas intentionnel, mais c'était l'émotion humaine. Donc il pouvait aussi dire, écoutez, certainement c'est vrai, je te baptise. Non non non non non non non non, il a dit il faut qu'on fasse ce que Dieu a dit, ce qui est conforme aux saintes Écritures. Et puis il s'est laissé effectivement. Je comprends qu'effectivement que l'émotion de Jean Baptiste, vous vous souvenez encore, était tellement si grande, parce qu'il savait celui qui était en face de lui. Et voilà que quand il a fait Dieu en les cieux, Dieu parla. Dieu peut être partout mon frère, bien sûr. Et voilà que. Et, et tout au long du cheminement, effectivement, de la manière dont les choses passaient, et eh bien voilà, on l'insultait, on agissait, on faisait lui, jusqu'à ce que même on puisse, parce qu'il pouvait résister quand même aussi. Bah vous, vous dites qu'effectivement, que frère, quand même, ce n'est pas possible cela, mais je vais vous dire une chose. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas homme 100%, notre rédemption n'aurait pas réussi, nous n'aurons pas été... Mais c'est vrai. Parce que n'oubliez pas, parce que c'était un combat. Les diables, voyez aussi, les diables connaissent les Écritures. Donc si la chose n'était pas faite exactement comme Dieu l'avait exigé, ils ne seront jamais rachetés. Parce que ce serait effectivement quelque chose qui ne serait pas conforme à ce que Dieu avait dit. Mais c'est pour ça que, qu'est-ce qui s'est passé C'est que le Seigneur Jésus, dans la forme dans laquelle il était, qu'on pouvait le voir, le toucher, il était aussi comme moi ici. Et je vous dis la vérité, frère. 100% homme avec les sentiments que je peux éprouver. Quand je regarde quelqu'un, quand je veux bien sûr que oui. C'est sûr, il fallait qu'il le soit 100%. Et puis, il fallait aussi qu'il soit éprouvé en toutes choses. Et en tant qu'homme, dans sa nature de l'homme, effectivement, il pouvait aussi arriver à refuser. Vous savez, notre rachat n'a pas été une chose tellement convient et puis on fait, non, ça a dû être un combat. Souvenez-vous de Gethsemane. Souvenez-vous de Gethsemane. C'est là qu'il a même demandé à ses, ses, ses, ses disciples, mais restez avec moi. Non. Les cieux sont transformés en, en grumeaux de sang. Mais oui, c'était un combat. Jusqu'à ce qu'ils disent Mais si cela était possible, que cette coupe se ce loin de moi. Arriver à pouvoir dire cela, c'est que c'était une, une situation assez difficile. C'est là qu'il devait arriver à pouvoir remporter, bien sûr. Amen. Tous l'ont abandonné, tous l'ont laissé, effectivement, dans les jardins de Gestimani. Il a prié, il a prié, il dit Mais si cela était possible. Vous savez, frères et sœurs, les gens peuvent lire les Saintes Écritures et puis bon, en faire comme ils pensent effectivement. Mais à nous que le Seigneur a codé vraiment la grâce, nous devons être déjà dans une position telle que quand nous lisons, nous ressentons effectivement ce qu'il en était. Parce que pour nous, ce n'est pas un jeu, mais c'est une réalité qui s'est passée pour le rachat de mon âme. Ce qui veut dire qu'en retour, moi aussi, je ne peux pas me sentir obligé de pouvoir prier ce Jésus, de pouvoir le servir, de pouvoir faire ceci, mettre en pratique sa parole. Non, en reconnaissance de ce qu'il a fait pour moi. Parce que c'est vrai, d'abord, si on réfléchit très bien, quelle est vraiment la chose difficile que ce Jésus te demande non, non, euh, euh, vous, êtes, vous avez le droit de pouvoir répondre par vous-même, pas par, par la public, mais je dit, mais quand on réfléchit très bien, quelle est vraiment la chose difficile que le Seigneur Jésus te demande aujourd'hui Même, même dans, dans, dans les évangiles, hein? Parce que vous savez, le diable sait comment mettre les gens un peu dans le fumet. Quand il dit oui, c'est difficile à parler de Dieu. Non, quelle est la chose difficile que Dieu te demande En fait, que tu te dis, mais ça c'est vraiment difficile, pourquoi on ne demanderait cela Ça serait été plus facile qu'il ne demande pas cela. Quelle est la chose la plus difficile Il a insisté sur une chose quand il a, il a pouvoir toujours parler, effectivement. Et c'est cette chose-là que. Les apôtres nous ont rapporté tout au long de leur vie en fait, tout au long de leur vie, en insistant effectivement parce qu'ils n'ont pas pu, si vous remarquez très bien, vous pouvez voir Paul, vous pouvez voir Pierre, vous pouvez voir Jean, vous pouvez voir Jacques et tout cela, dans les écrits même Jude et tout cela, dans tous les écrits les évangiles effectivement, vous ne ferez que simplement qu'ils se refèrent toujours aux paroles que les seigneurs leur avaient dites. Il disait, si à un moment, il en a fait plus de détails dans beaucoup de choses, mais ça a toujours été parce qu'il nous a répété, l'apôtre Paul nous l'a dit effectivement. aussi. C'est pour ça que c'est vraiment que Dieu nous aide, que nous comprenons ces choses. Parce que nous ne devons pas sentir comme si on est obligé. C'est pour ça qu'il a toujours dit, quand vous faites cela, que vous sentez que vous êtes obligé, ce que vous n'avez pas compris. On n'avait pas compris. Parce que, regardez très bien, l'apôtre Paul nous répète. Il dit, mais, il dit, mais, je vous rappelle, frère, 15. Corinthiens 15. Et puis, il dit, je, je, je vous ai enseigné comme je, je l'ai reçu, reçu. Je l'ai aussi reçu. Donc, il dit que Jésus-Christ, le Seigneur, aussi, est mort selon les Écritures. Mais ce pas vrai Et quelque part, il nous fait part, qu'effectivement, que ce que je vous enseigne, je l'ai reçu et ça ne vient pas de moi-même et même dans les, beaucoup de livres comme Galate, effectivement il, il, nous, rappelle, il nous rappelle cela je, je vais peut-être les lire un peu dans Galate que vous puissiez aussi voir cela hum, juste, juste, juste un rappel Galate au chapitre 1 je pense que c'est cela je, je sais cela c'est le Galate voilà, chapitre 1 il nous dit une chose ça, voilà il dit Verset, euh, verset, euh, verset 10, il dit cela. Galate 1, verset 10, il dit. Et, et maintenant, est-ce la faveur de, des hommes que je désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Vous voyez cela Si donc je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ vous comprenez Et puis, il va nous dire cela. En fait, il m'a dit, verset 11, il dit, mais je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. C'est-à-dire que je ne l'ai pas conçu moi-même. Je n'ai pas cherché à pouvoir extrapoler ou quelque chose que je pouvais imaginer ou concevoir. Il dit, non, car je, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc effectivement qu'il ne pouvait pas apporter autre chose que ce que le Seigneur lui-même avait eu à pouvoir enseigner, parce qu'il avait dit ceci à, à, à ses disciples lorsqu'ils il étaient lorsqu avec lui, effectivement, alors il, il avait dit ici dans Matthieu au chapitre 28, avec la promesse extraordinairement merveilleuse, il dit, et ceci, il dit. Euh, euh, Matthieu chapitre 28, voilà, c'est cela. Euh, voilà, voilà. Verset, verset, verset 20, il dit, et, euh, verset 20, Matthieu 28, verset 20, il dit, mais, et enseigne, après avoir dit les disciples, vous vous souvenez, non Il dit, mais, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il n'y avait pas une nouvelle chose que les, les, les apôtres devaient arriver à pouvoir apporter aux hommes. Si ce n'est que ce que le Seigneur avait réellement prescrit, ça c'est la bonne nouvelle, parce que je voulais toujours lire ici, effectivement, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, Et c'est le Seigneur qui l'a dit lui-même. Et cette bonne nouvelle, effectivement, c'est la bonne nouvelle que lui, lui, il nous a apporté, qu'il a prêché. C'est pour ça qu'ils ont été avec eux, effectivement, il, il, il, il a insisté sur le fait que ça soit seulement ce qu'il a enseigné, qu'il a prêché, effectivement, qu'eux aussi doivent arriver à pouvoir le porter, mais dans, dans les détails, dans la manière dont le Seigneur l'a aussi donné. C'est pour ça qu'il leur a dit, n'allez pas ben passer à gauche, à droite, mais attendez. Attendez jusqu'à ce que vous soyez donc, vous ayez donc reçu effectivement la promesse d'en Alors, vous pouvez regarder cela. Il dit, vous savez ce que je vous ai dit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, hein, jusqu'à à la fin de temps. Alors, si nous pouvons vraiment regarder, effectivement, qu'est-ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir insister. Il a eu, c'est cela ce qu'il pouvait dire, il dit, « Mais à ah, ceci, si tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Est-ce que vous suivez ?« Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est pour ça que l'apôtre Pierre, prenant l'écriture, effectivement, il nous déclare aussi, effectivement, dans le livre d'un de, de, Pierre au, au, au chapitre 1, je pense que c'est cela, hein, nous montrons ces chose. Mm -hmm, un Pierre au, au chapitre 1, et il nous dit cela. Mm -hmm, et, et, mais ça dit qu'il dit ceci, si, si, nous pouvons lire à partir du verset ah, ah, ah. Bon, permettez-moi de dire à partir du verset 13. Mmh. Puis nous allons prier. C'est pourquoi donc saignez les reins de votre entendement, 1 Pierre, verset 13. chapitre, oh, chapitre, 1, hein? chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi donc saignez les reins de votre entendement, Soyez donc sobres et, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Parce que, quand il nous demande cela, il connaît qu'effectivement que nous ne pouvons rien faire de bien qui peut nous rendre saints. C'est pour ça qu'il a pourvu, sanctifie-le par ta vérité, ta parole et la vérité. Donc celui qui vous a appelé, il vous rendra saint, comme nous l'avons entendu. Appelé à être saint en Jésus, notre Seigneur, qui est aussi l'autre. N'est-ce pas Alors ici, il dit, donc... Euh, Verset, non, verset, verset, puisque selon qu'il est écrit verset 16 vous serez saint car moi je suis saint Amen. vous comprenez donc ça, ça ne peut pas manquer sœur ça ne peut pas manquer frère que tu sois saint non, parce que Dieu qui t'a appelé, il est saint il fera en sorte que toi aussi, tu sois saint Simplement fais-lui confiance. Aie foi en lui. Amen. Ah, c'est vrai. C'est important. C'est pour ça que. Oh, mais moi, j'ai toujours un contraignant. Il n'y a pas de contrainte. Non, c'est lui qui t'a appelé là. Il a la capacité de pouvoir te rendre comme cela. Mais ce qu'il veut, c'est que toi, tu puisses croire et le vouloir. Amen. Seigneur, je veux être saint. Amen. Il le fait. Quand tu le désires, eh bien, il va le faire. Mais parce que le diable vient te dire, mais c'est impossible que tu sois saint. Oui, toutes choses sont possibles. À dire, mais c'est vrai. Alors, nous continuons. Alors, il dit, c'est bon. alors Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous donc avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la Merci. Sachant donc que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ah C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que, c'est vrai mon bien-aimé, pour que je ne sois plus étant dans une lignée de gens qui ont... La manière de vivre, c'est le problème parce que ça vient de nos pères à rien, ariens, c'est comme ça que les traditions dans nos familles, hein, les traditions dans nos, dans nos villages, les traditions dans nos pays, hein, effectivement, donc c'est des traditions en traditions, et tout cela, effectivement, constitue maintenant votre façon d'être. On ne peut pas se détacher parce que c'est un peu comme du code dans votre sang. Oui Difficile de pouvoir les tâcher parce que eh ben nous, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, ben ainsi de suite. Donc on vit comme ça, c'est normal, effectivement, on, comme ça, effectivement. Mais il s'est passé quelque chose pour que cette puissance diabolique qui était sur moi, que j'ai hérité de mes parents, arrière-grands-parents, et aussi ils ont hérité, tout ça, et qui restait effectivement, est c'est effectivement, comme un cachet dans la famille, que ça soit. Arracher ce qui s'est qu passé, quelque chose. Dieu est allé jusqu'à pouvoir maintenant casser les racines de ma naissance. Et me faire de moi que je puisse naître de nouveau. Alors il n'y a plus, c'est caché de la famille et les rester de l'autre côté. Moi je suis de l'autre côté parce que maintenant je suis né de nouveau. Acheté par un sang précieux. Il dit, mais vous avez été racheté par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Donc on a cherché dans les doubles coutures. Et le diable l'a regardé parce qu'il voulait qu'il trouve effectivement que c'est Jésus a fait quelque chose. Oh, que son nom soit béni, mon Jésus. Pardon, Père. Alléluia Alléluia Il a regardé sous toute couture, mon frère. On n'a pas trouvé Il avait une robe sans... Vous savez qu'il n'y avait pas de couture. Mais c'est vrai on a regardé, on a fouillé, on a fouillé. J'aime Jésus, frère. Ça fait du bien. Hein. Même, si, même si on souffre, frère, rendons-lui gloire pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait. C'est vrai, frère. C'est triste, de pouvoir. C'est vrai quand on, on peut voir à peu près les, les, les gens ont difficile de pouvoir avancer les pas. Frère, vous savez pourquoi la communion fraternelle est tellement si importante <rire> Que Dieu nous aide. Est-ce que vous vous rendez compte pourquoi si la Bible insiste sur cela bon, D'abord, allons-y ici, d'abord, regardez. Et nous continuons parce que nous allons voir le service des baptêmes tout de suite. Alors, il dit, écoutez, il dit, euh, par les saints les sans défauts et sans tâches, il dit, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause... De vous. De vous qui, par lui, croyez en Dieu. Vous voyez comment est-ce que nous croyons en lui Ah oui, parce que, ah ben bien sûr, comment toi et moi nous pouvions croire en Dieu Nous étions sans espérance, sans foi, sans Dieu. Par quel moyen nous pouvions avoir même accès Parce que nous n'avons rien déligné comme euh, la de d'Abraham. Parce que c'était à Abraham que Dieu a fait la promesse. Vous comprenez cela Mais c'est pour ça que par, par Jésus-Christ, la promesse d'Abraham est arrivée à nous c'est écrit dans la douce 3. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous l'avons reçu, eh ben, nous sommes donc rentrés maintenant dans les promesses. Les promesses sont aussi venues, aussi, nos promesses aussi. Parce que nous sommes aussi devenus la postérité par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est vrai? Alors, il dit, qui croyait par lui, et, et, et, et, et par, qui parlait par, par, par lui, en Dieu, lesquels a ressuscité les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Maintenant, verset 22. C'est là où je voulais arriver. « Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Pourquoi Pour avoir un amour fraternel. Vous voyez toujours. Hein? Donc, tout ce qu'il a, ça tourne toujours à ce que le Seigneur a enseigné. C'est une chose beaucoup plus importante que vous pouvez l'imaginer. Et le diable combattra toujours là-dessus. Pourquoi des divisions Parce qu'il n'y a pas d'amour il suffit que le diable injecte un peu de pensée contre ta soeur et ton frère. Qui s'accasse effectivement C'est la haine. Lui, c'est l'auteur même de la haine. Amen. Donc son travail, c'est de s'aimer la haine dans ces gens. Il pense ici de toi. Il pense, mais toi, qui tu es C'est toi. Tu dois savoir qui tu es. Le Seigneur m'a dit à moi d'aimer, même ceux qui me haïssent. Mon Dieu de Dieu m'a dit, Il y a ce n'est pas difficile d'aimer. Aimer, c'est la chose la plus facile, c'est vrai Dites-moi, frère, qui, qui, ne veut pas, vous êtes, qui, qui ne veut pas aimer et être aimé? Même vous qui, les jeunes, que ce soit même parmi les jeunes qui sont appelés, tout le monde! Personne parmi nous aussi ne veut, veut être haï. Donc chacun de vous, soyez. Mais c'est vrai, pourquoi? Vous trouvez que être aimé et aimé, c'est bon. Mais Dieu ne vous demande pas autre chose que la chose que vous trouvez aussi que c'est bon. Donc c'est cela et puis, et puis il insiste bien en disant parce que chaque chose que l'on fait pour Dieu doit être vraiment parfaite et pour ça il dit bien un, un amour sans hypocrisie si il y a quelque chose de mélange d'autre effectivement c'est que c'est le diable qui a déjà corrompu la chose euh, Frères et sœurs, c'est quand même possible que nous nous aimons non <rire> Je pose la question. Et puis, puis bon, qu'est-ce qui nous empêche alors de pouvoir nous aimer Puisque nous le savons. Bon, bah, je continue la Bible parce que les temps. Euh, et, et, écoutez, mais c'est vrai quand même. Hein? On peut se poser la question quand même. On peut s'asseoir quand même. Pourquoi je n'arrive pas à supporter ma soeur Je dois quand même dit mais, mais pourquoi quand même Et puis, j'ai la voix je dis, ma soeur, Pourquoi je ne supporte pas donc je me secoue moi-même. Hein. Pourquoi moi je ne me supporte pas la soeur? Je suis censé pouvoir la supporter. C'est censé pouvoir l'aimer. L'aimer vraiment. Pourquoi C'est la vérité. Parce que quand je l'aime, je sens la paix. Et Dieu a dit, faisons donc l'homme à notre âge. Donc, dans ce que Dieu est, il n'y a pas de haine. Donc, quand l'homme a été créé, l'amour était là-dedans. C'est ce pour ça qu'on dit, Dieu est amour. Amen. Hum, que Dieu te bénisse, ma bien aimée à moi. C'est la vérité. Dieu est, hein, vous comprenez quoi ah, Je lis ça, puis nous allons prier, puis que nous allons servir, cest pas regardez bien. Et puis, il nous dit ici, donc, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Vous voyez déjà purifier, hein Mmh. en obéissant à la vérité quand tout est purifié il n'y a rien d'autre là nous avons un amour fraternel gloire à Dieu alors il ajoute maintenant oh, quand c'est sincère aimez-vous comment ardemment ah, les uns et les autres de tout voilà donc je ne peux pas m'en passer de mon frère et de ma soeur je dois arriver à cela quand je ne les vois pas ça travaille c'est pour ça, si j'ai un téléphone avec des appels illimités, c'est bien quand on a des appels illimités. Donc on ne peut pas dire, je pas appelé sœur parce que je n'avais pas d'inité. Donc si j'ai des appels illimités, donc je l'utilise. Même si j'utilise appeler ma sœur ici, ils ne vont pas t'avoir illimité. Parce qu'illimité, ça veut dire qu'il est limité. Qu il est limité hein? Bon, vous comprenez. Hein? Ils ont la politique, mais quand même, quand ils disent illimité, c'est que nous comprenons qu'on peut appeler tous les frères. Et toutes les soeurs. Savoir comment tu vas. Vous savez, un bonjour quand même. J'ai pensé à toi, ça fait plaisir. Je ne t'ai pas vu parce que quand je ne te vois pas, j'ai mal au cœur. Ça semble bizarre. Mais vous savez que Dieu nous aide. Vous pouvez parler simplement purement carrément. Vous ne toujours pas penser à moi, Mais c'est normal. Ah, que Dieu nous aide. Dieu est bon. Hein? Vous savez, les seigneurs nous aiment. S'ils ne nous aimaient pas, d'ailleurs, c'est l'amour de Dieu qui fait de nous comme ça. Alors comment pouvons-nous être étrangers à l'amour de Dieu? Et je, je me souviens, c'est je, je, je, comme ça que j'ai entendu, il semblerait que c'est lui qui a composé la, euh, le cantique, euh, l'amour des dieux. Vous connaissez, non et, et, et, ça, c est, c est, Il semblerait que, vous savez ce que j'ai entendu, moi je, je il semblerait que c'était tellement profond qu'on l'a trouvé sur le mur dans un asile de fou. Parce que quand tu penses vraiment à l'amour de Dieu, c'est quelque chose que tu ne peux pas, tu peux pas arriver à pouvoir saisir. C'est tellement profond. Et puis, un Dieu aimant, un pécheur comme moi. Quand je pense à ça, comment je peux regarder ma soeur, et dire c'est un pécheur, je n'ai rien à voir avec. J'ai dit moi d'abord. Un Dieu aimant. Un pécheur comme moi. Ok, merveilleux amour. Ok, merveilleux amour. Un dieu et moi. Un pécheur tel que moi. C'est merveilleux amour, frères et sœurs. L'amour c'est bien. L'amour c'est Dieu. L'amour ne fait de mal à personne. Et nous terminons l'écriture et puis nous prions ensemble et dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, mais puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Car, ah, il dit ici, si, toute chair est comme l'herbe, toute, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais qu'est-ce qui se passe Mais la parole de Dieu, du Seigneur notre Dieu, demeure. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par Que Dieu vous bénisse. lève nous, nous allons prier. Ah, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que toi. Amour. Tu m'as aimé, tu m'as chité bestement.